Bonjour, une vidéo sur les supercharges, les superchargeurs et comment s'y rendre. Euh, premier élément, vous avez un voyage que vous voulez faire un peu loin. Donc par exemple, on va aller à Marseille parce qu'on a envie d'aller à Marseille ou à Marseille en plage ou Marseille. Voilà, On va aller à Marseille et donc par rapport à l'état de votre niveau de batterie, euh, le calculateur, le navigateur, va vous donner les différentes étapes et donc programmer dans les étapes GPS les arrêts superchargeurs. Donc ça c'est le premier moyen pour se rendre à un superchargeur. Ensuite, le deuxième moyen qui n'est qui pas très compliqué, en fait ici il y a un, le bouton superchargeur et là, quand vous appuyez donc sur le petit éclair, vous avez la liste des superchargeurs à proximité. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir en cliquant d'aller spécifiquement sur un superchargeur. Donc Si je, si j'ai envie d'aller au superchargeur de Rouen, je peux cliquer et j'aurai le superchargeur de Rouen. Ce qu'il faut voir sur la, la carte, c'est que vous voyez, il y a des superchargeurs qui apparaissent en rouge foncé et d'autres en très pâle. Les très pâles sont ceux que vous ne pouvez pas atteindre. C'est-à-dire qu'avec votre niveau de charge actuel, vous ne pouvez pas vous arrêter sur euh, ce superchargeur, par exemple. Voilà.